Alors moi je m'appelle Gaston Perrier, je suis sculpteur sur bois et je fais ça depuis 30 ans. J'habite à Arèche en Savoie, dans Beaufortin. Au début que j'ai fait de la sculpture, j'ai attaqué à faire une montre, et après j'ai attaqué à faire des tableaux, et puis des pendules, des réveils. J'ai appris, appris tout seul la sculpture, La personne qui m'a fait voir, j'ai appris euh, sur le tas en regardant sur des, sur l'ordinateur ou des fois euh, dans ma tête pour euh, faire des objets. Je fais le marché de Noël à Beaufort moi, à la fin de novembre. Ça dure deux jours, ça dure euh, samedi et dimanche. D'abord, j'imprime euh, mes, mes, mes papiers et puis après, je vais euh, j'applique euh, sur, euh, sur une planche avec un crayon et un décalque. Et puis après, j'attaque à, à sculpter. Euh, D'abord, je fais tout le tour du, du personnage et après, je fais au milieu. Et puis après, une fois que c'est tout fini, je pense bien comme il faut puis je passe du fond dur. Ma, mon adresse, est chemin la cascade, maison 111, 73, 270, Arèche. La chance la fin on est revenu faire un petit tour voir notre ami Gaston Perrier. Et là aujourd'hui il est en train de sculpter une de... Saint Antoine. Saint Antoine de l'église de Beaufort, de... je crois. D'Arèche. Donc moi je l'ai vu au début le bloc, j'ai vu le brut et là maintenant tu as attaqué les détails, hein. ça commence. Hein. Ah.